Bonjour. Euh, bonjour et bienvenue à Nice Fiction, notre sixième édition virtuelle cette année. Nous allons reprendre une table ronde qui avait commencé déjà il y a eh ben vendredi hein, quand on a lancé le, le festival, mais cette table est enrichie de, de nouveaux auteurs qui se, viennent d'horizons un peu différents. Donc la thématique en était la science-fiction et et euh, comment dire et la et la nature le rôle de la nature Ça, la, les derniers débats avaient quand même eu une coloration assez euh, politique et et euh, dans le bon sens du terme hein, et puis euh, écologique là on va soit on continue selon ce que vous aurez euh, les questions et votre réflexion vous apporteront sur la nature mais on va sortir de la terre on va quitter la terre et on va aller vers les nouveaux espaces que nous ouvrent les sciences et puis la littérature plus générale. Euh, on parlera aussi, puisque nous avons des auteurs qui sont aussi des écrivains de fantastique et de fantasy. et on sait que dans ces deux autres genres de l'imaginaire, la nature est très présente, euh, Très, très présente, surtout dans le, bien sûr, dans la fantasy. Et la, le fantastique aussi, mais, euh, je pense que les, les auteurs nous en parleront aussi, parce que c'est, c'est un aspect qui peut être très intéressant. Cette, cette nature, cette nature qui devient habitée, finalement. Je vais vite vous présenter pour que, on, on a une idée de, de, de, de ce que vous faites très rapidement. Et bien sûr, quand vous prendrez la parole, je vous invite, je vous encourage à préciser ce que vous faites, si vous le si voulez, ou ce que vous parlez de ce que vous avez écrit. Donc, je vais commencer par Stéphane Croen. C'est bien comme ça qu'on dit Croen Oui, c'est ça. Merci. Oui, ça. Vous êtes professeur en philosophie, Merci. nouveliste. Voilà. Vous êtes co-auteur d'un blog? Vous oui, oui, je fais des, des chroniques euh, sur un, un blog consacré à l'imaginaire. Le, le troll, l'ombre et le robot. Oui. Pas tout seul, hein, je fais ça avec Guillaume Lequin. Euh, voilà, je suis. J'enseigne la philosophie, effectivement. Et puis je. Euh, J'écris, je, ben je, je publie des nouvelles depuis quelques années. J'ai gagné le, le prix Ronnie Henné euh, l'année dernière pour euh, une nouvelle de, de science-fiction, justement. Voilà, euh, je suis ravi d'être ici. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être venu. Puis par contre, il y a quelque chose dont on n'avait pas parlé, c'est que vous êtes directeur d'un laboratoire d'écriture oui, auprès de lycéens. auprès, de, auprès des élèves. Alors, d'écriture fantastique, c'est vrai. Plus que, euh, plus que de science-fiction, Ça se bon, c'est aussi pour me faire plaisir. C'est-à-dire, j'essaie de conjuguer à la fois la philosophie et l'imaginaire et puis ça marche plutôt bien auprès des élèves. Alors, plus le fantastique parce que les questions de, de hantise, de fantôme, de... de... Comme ça, c'est plutôt propice, euh, euh, voilà, aller vers Freud, de la psychanalyse, euh, avec des élèves de, de séries littéraires, enfin feu de séries littéraires. Mais euh, oui, voilà. Euh, j'anime aussi un, un laboratoire d'écriture auprès de auprès des lycéens, hein, avec grand plaisir. Et vous êtes où Parce que là, on est tous sur euh, le sur les ondes. Ouais, c'est ouais. l'autre mer, c'est la mer de l'autre ouais. côté de la France. Oui. Euh, alors oui. après, c'est Benja, Benjamin Lupus, c'est euh, vous êtes formation historienne, vous êtes euh, en, en archéologie aussi, et vous êtes euh, intéressé aussi par la technologie. Vous avez écrit une série de fantasies qui s'appelle « mystère de Kioche », en dix épisodes, quand je découvre, donc je sais que j'ai droit de la lecture en sortant de, de cet atelier. Et euh, vous avez travaillé sur une anthologie sur le Paris des merveilles euh, qui est sorti chez Bragelonne dernièrement. Euh, donc Yannick Rumpala, euh, donc vous êtes, enfin, on se connaît parce qu'on est dans la même faculté de, de, de droit à Nice. Et Yannick, donc euh, tu es maître de conférence en sciences politiques. Et très, euh, très, bien sûr, travaille beaucoup sur la science-fiction comme outil de réflexion sur l'avenir du monde. Le, un des livres les plus importants qui soit sorti dernièrement, c'était euh, « Hors des décombres du monde » qui est parti. Et euh, c'est chez Champ Vallon. Euh, donc, je ne sais pas si tu es dans un laboratoire qui s'appelle Hermès. L'équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et de cette société. Qui mélange des politistes, des historiens du droit, notamment, et qui travaille sur les thématiques européennes au sens très, très large. Euh, on, enfin, on pourra en rediscuter après. Euh, Audrey Salle, donc Audrey Salle est aussi dans l'enseignement, mais euh, où est-ce que vous êtes, Audrey Vous ah, enseignez alors, euh, en fait, en, en théorie, je suis euh, enseignante stagiaire de lettres classiques, mais en pratique, euh, je cherche à me réorienter. Donc, pour l'instant, euh, c'est plutôt une réorientation vers la recherche, euh, avec un sujet très euh, très nature, d'ailleurs, justement, puisque euh, euh, je voudrais travailler sur la sensibilité et l'intelligence animale dans les textes latins. Donc, c'est un autre imaginaire aussi. Voilà, un autre imaginaire. imaginaire et euh, avant, j'ai fait mon mémoire de recherche sur euh, la littérature fantastique euh, gréco-latine. Oui, j'ai vu qu'il y a eu un prix, euh, l'Iriade, en 2016. Mm -hmm. Donc, ça doit être un très beau travail. <rire> euh, je ne sais pas si vous voulez vous échanger entre vous sur, euh, sur les. ou si on commence directement et puis on. Il faudrait que vous sentiez libre de, de me couper la parole et d'intervenir. C'est vous qui êtes important, là. donc euh, je voudrais pas par trop parler. Donc euh, on avait dit que on, avait, on était parti sur une idée de donc, euh, en quoi la, la science-fiction peut aider à, à, re, à repenser finalement euh, le monde et la nature. La, la nature étant pour nous quelque chose qui correspond à notre planète. Et je me demandais si en science-fiction, euh, l'idée de penser la nature n'est pas aussi... Enfin, il y a deux, il y a, je dirais, il y a deux cercles. Le premier, c'est un cercle qui est quand même assez gigantesque, c'est notre, notre système solaire. Même s'il paraît petit dans, dans les livres, de, dans les sagas de l'espace opéra. Et après, ce qu'on peut imaginer qui apparaît maintenant avec euh, eh ben, toutes ces exoplanètes qu'on découvre, qui ne sont que des petits signaux, mais dont déjà on, on imagine des, des paysages, paysages naturels qui rejoignent finalement quelque part euh, le space opéra. Donc voilà, je ne sais pas si euh, euh, l'un de vous peut commencer. Et... Audrey <rire> Non euh... je, je vais essayer. Enfin, c'est vrai que quand on parle de nature, c'est pour ça que ton introduction était très intéressante. Quand on parle de nature, on pense plutôt à la, Terre, on pense plutôt à la planète Terre. Mais que qu'on a construit l'échelle de l'univers tout à fait terrestre, peut être, ça peut être euh, écarté. Et je pensais quand je t'écoutais à la fameuse trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, où effectivement, l'action se situe sur Mars, mais ce n'est pas pour autant que des problématiques euh, terrestres ne sont pas transposables là-bas. Typiquement, euh, est-ce que l'humain euh, a le droit de modifier euh, complètement... Euh, un écosystème, encore que pour Mars, ce n'est pas tout à fait un écosystème, mais de, de, de quel droit des humains vont s'arranger le droit de transformer un environnement qui n'est pas l'environnement terrestre Et Après tout, c'est la même question qu'on peut poser à quelqu'un comme Elon Musk, hein, puisque son projet, c'est de transporter une partie de l'humanité euh, vers Mars. Et la question éthique qu'on peut lui poser, c'est de quel droit on va amener des humains pour transformer une planète qui n'avait finalement rien demandé euh, avant que les humains n'y arrivent ce qui a été un peu plus de martiens, comme tout le monde le sait, qui ont été bien tranquilles, avant que les humains se mettent à la coloniser. Oui, alors, excusez-moi, parce qu'il y a eu une grosse coupure pendant la question, et ah, tout entendu, donc maintenant je resitue un peu mieux, euh, et je veux bien rebondir, oui, sur, euh, sur ce que dit Yannick à propos de la terraformation, euh, parce qu'au final, euh, j'avais lu une nouvelle de... Émilie Chevalier-Moreux, euh, dans l'anthologie Naughty Mars, euh, aux éditions Naughty Ship, euh, qui parlait justement de ce procédé de terraformation, c'est-à-dire euh, on envoie des équipes pour euh, reformer, enfin, ils s'appellent entre eux les casseurs de cailloux, plus, plus vulgairement, puisque c'est vraiment leur, leur travail de terrassement pour, euh, pour adapter l'environnement. Et au final, dans cette nouvelle... Euh, ce qui est très intéressant c'est le renversement à force de terraformer des planètes on ne sait même plus sur quelle planète on se trouve et, et donc on a un narrateur qui, euh, qui se sent un peu en exil c'est un de ces fameux casseurs de cailloux euh, et qui écrit à sa mère en lui disant qu'il est vraiment désolé d'être parti euh, de sa, sa planète euh, natale et qu'il euh, n'a qu'une envie c'est d'y revenir et au départ, on croit que comme ils ont terraformé une planète, euh, ben, il veut repartir sur, sur la Terre. En fait, ce n'est pas si évident que ça, et on ne sait plus trop où il est. Donc je ne veux pas non plus trop en dire pour, pour ne pas il est mais euh, c'était cette, euh, cette inversion. C'est-à-dire on, euh, on a terraformé une planète et on ne sait plus en fait sur quelle planète on se trouve, euh, ni par rapport à laquelle euh, ben, il veut revenir de son exil. Benjamin, ouais. non. Euh, non Stéphane? Oui, euh, oui bah, tout, tout ça c'est juste. Alors le, le, comment la SF peut nous aider à, à penser la nature. Oui, c'est vrai, la, la question de la terraformation. Euh, oui, coloniser d'autres planètes pour faire en sorte finalement qu'elles ressemblent à celle-ci. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça, puisque finalement, quand on y pense, on n'arrive pas déjà très bien à, à terraformer la Terre, euh, puisque le système est, est, est, ne semble pas tenable. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, je, on, on dirait que la, la science-fiction, c'est vraiment le genre de l'homophabère, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une logique... Euh, euh, Peut-être qu'il faudrait commencer par définir enfin des formations professionnelles, mais définir la nature déjà. Et on sait que bah, euh, la nature n'est plus humain et qui est en face de nous. Et euh, au fond, euh, au fond, la, la grande question, alors c'est Prométhée et Descartes mélangées, quoi, mais c'est euh, euh, il faut essayer de mettre au point les, les bons outils pour pouvoir la domestiquer, la maîtriser. Ou est ce que la nature elle nous comprend aussi? Euh, est ce qu'il faut nous intégrer nous euh, à cette nature nous repenser comme faisant partie de la nature et, et là ça change ça change pas mal de choses alors euh, souvent la, la science fiction mais je ne suis pas un spécialiste je suis un amateur mais bon euh, je, là récemment je pense à, à ce que j'ai lu hein, anastarobiets par exemple que j'aime beaucoup hein, euh, mais on reste dans le, le paradigme de l'homo faber c'est à dire que euh, euh, euh, l'être humain est face à la nature et comment on va s'y prendre euh, Comment on va s'y prendre pour euh, maîtriser ça, contrôler ça euh, D'ailleurs pour le pire parfois, puisque un euh, astaroginier, c'est quand même plutôt des dystopies. Euh, voilà Donc euh, oui, c'est assez compliqué la, la, la science-fiction. Euh, euh, ça, ça, ça, ça peut nous aider à, à penser sans doute... Euh, une autre façon de, de construire notre rapport à la nature. Mais je, je ne sais pas... Euh, je, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il serait peut-être intéressant aussi de trouver une science-fiction qui nous envisage comme faisant partie de cette nature. C'est très, très intéressant ce que vous dites sur Faber euh, parce qu'il y a ce qu'on en fait euh, qu le contrôle de l'être humain. C'est-à-dire dès qu'on est face à la nature, il y a, il y a comme cette volonté de... Euh, il faut absolument la contrôler, lui trouver des règles, alors qu'elle n'en a pas forcément. Et donc, au lieu de, de s'y intégrer, on s'en sort euh, à tel point que euh, dans beaucoup de textes de science-fiction, je me demande si on peut encore parler de nature euh, parce que l'homme la recrée artificiellement, que ce soit à travers des, euh, des centres de réalité virtuelle, euh, à travers la, la robotique. Euh, bah, par exemple, en ravage de René Barjavel, il n'y a même plus de culture, ni euh, d'herbe, puisqu'il faut pousser de la viande. le grimoire euh, dans lequel le personnage principal euh, fait partie d'une communauté où ils sont tous connectés euh, à un, une intelligence artificielle qui euh, leur prodigue toutes les ressources nécessaires et euh, une sorte de réalité virtuelle et un, une connexion en réseau et à l'âge euh, avant de passer à l'âge adulte en fait ils sont déconnectés de ce réseau euh, c'est une sorte de, de passage initiatique et lorsqu'il est déconnecté, il découvre que son chat, euh, qu'il adorait, est un robot en fait. Et il n'arrive plus à faire le lien entre euh, le souvenir de son chat euh, à la fourrure toute chaude et cette espèce de chose métallique qui vient de lui sauter sur les genoux. Donc euh, oui, il y, y a presque un détachement, une aliénation par rapport à la nature euh, alors qu'on est censé en faire partie comme, comme dans tout écosystème en fait. À la pandémie et en fait euh, ben on s'est rendu compte que c'est pas tellement la question que, que la science-fiction ou même le, le fantastique pour ma part, euh, c'était pas tellement là pour servir euh, de guide absolu ou de... on imposer une, une idéologie mais plus pour donner des, des pistes de réflexion en fait c'est comme vous dites c'est euh, le reflet d'inquiétude ou de préoccupation d'une époque, et le tout en fait c'est euh, vraiment de transmettre à travers euh, une histoire, peut-être de façon plus claire que, euh, que par des théories, des essais scientifiques, euh, ou peut-être de façon à plus toucher profondément le, le lecteur, puisqu'il bah, il va s'investir dans l'histoire de façon affective, il va s'identifier au personnage et euh, il y a comme ça beaucoup de théories scientifiques enfin moi je, personnellement je suis plus euh, film de science-fiction que, que littérature donc j'ai vu par exemple le jour d'après euh, qui est un, un film, un film catastrophe et qui euh, malgré son côté schématique et grand spectacle bah, véhicule beaucoup de théories euh, climatologiques actuelles qui ont du mal à passer, que ce soit euh, à cause des, euh, de, de, de la controverse climato-sceptique ou, ou même parce que les, les scientifiques auraient du mal à se faire entendre du, du grand public. Et donc, euh, la science-fiction, ce sera un outil peut-être pour, euh, bah pour faire passer des préoccupations, des théories, euh, et pas, pas forcément pour dire... réfléchir est-ce que c'est pas il commence juste par écrire des choses qui le touchent parce que oui c'est vraiment on commence par on commence effectivement par l'histoire hein. je pense pas que si on commence par vouloir transmettre un message c'est comme je disais on écrit un article ou un essai en fait mmh. euh, non on commence pour ma part en tout cas quand j'écris et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup même de la plupart, des, des auteurs on commence quand même d'abord par l'histoire parce qu'on veut transmettre au niveau des émotions des personnages de, de la situation et après il se trouve que bah, tout ça mis en œuvre peut faire passer certains messages mais ça, ça dépend aussi du lecteur de la façon dont le texte est reçu et euh, oui oui si, si le message doit primer dessus à ce moment là plutôt, plutôt passer par un essai et pour le coup moi parfois là, en tous les cas euh, quand j'ai apporté euh, la science-fiction euh, il y avait quand même un thème j'avais un thème en tête alors évidemment on est habitué à raconter des histoires avec des personnages qui embarquent un lecteur etc. donc ça finit par avoir une forme de divertissement mais il y avait quand même un questionnement bon, dans mon cas là c'était comment fait-on pour vivre dans les ruines du passé euh, euh, et, euh, et, et ce thème alors c'est vrai que là où ça peut être on, avant on pouvait écrire des romans où le thème était prééminent sur les personnages les personnages étaient des prétextes etc. Enfin, tous étudiaient ça à l'école euh, maintenant euh, c'est vrai que peut-être même par l'influence de la télévision et des séries on est obligé d'embarquer les gens avec une histoire, euh, et les gens s'attendent à ça et, mais il y a quand même un thème sous-jacent, prenez une série comme aussi divertissante Personne of Interest, qui est finalement une série complètement pop-corn euh, elle, elle est intéressante parce qu'elle traite de la surveillance de masse par exemple sous un angle assez, assez très intéressant de montrer qu'il euh, y a une surveillance informatique de masse, euh, etc. Mais ça, au final, ça raconte qu'il euh, y a des bagarres, c'est divertissant, etc. C'est d'ailleurs un paradoxe, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on fait passer des thèmes, mais on est obligé, quelque part, de les présenter d'une certaine manière. Euh, ça passe auprès du public. Et donc toujours, moi, je me, je me demande quel est l'impact. Qu'est-ce que les gens en retirent Est-ce qu'ils en retirent un divertissement Est-ce qu'ils est qu ont quand même, de manière sous-jacente, dit « tiens, c'est marrant quand même, il y a des caméras partout et le type, il s'en sert tout le temps et, et ça sert à surveiller, etc. Je, » je trouve, je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas du tout euh, si les gens… Euh, je ne sais pas ce qu'ils reçoivent, en fait. Il faudrait leur demander. Oui, puis on aurait des surprises parce qu'ils ne pas forcément ce qu'on aura, on aura pensé avoir écrit. C'est vrai, oui. Ce pas prévisible, base. on est d'accord. Du coup, vous voulez qu'on continue sur la nature ou pas Parce que Je vais remonter. De... Ah, remonter un petit peu dans la discussion sur les aspects un peu philosophiques. La, la science effectivement, c'est un produit de la modernité. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle ait intégré la, la mentalité prométhéenne. Euh, et elle a largement reconduit la, la vieille séparation entre euh, nature et culture. Et la, la question est euh, au tas où on est actuellement, c'est effectivement euh, voilà, retrouver une forme de rapport écosymbolique où euh, l'humain ne soit plus euh, au centre des choses, mais soit intégré dans un tout qui, euh, qui, le, qui le dépasse. Et euh, je pense que c'est une des grosses difficultés face à laquelle se retrouvent euh, les auteurs, c'est comment... Euh, euh, repenser des histoires en euh, cassant euh, cette mentalité prométhéenne et en, en essayant de, bah, de, de, de dépasser ce, cette espèce de, de dichotomie entre nature et culture. Et rares sont les, euh, les auteurs qui arrivent à, à, à penser comme un arbre ou à penser comme un écosystème. de Michel Jury. Effectivement, le, le héros euh, se retrouve face à, à une espèce de, de reste écosystème qui a des comportements euh, voilà, qui peuvent faire penser à, à des humains. En effet, euh, c'est, j'imagine, très difficile de mettre ce genre de choses en scène et de, de donner à voir un autre type de rapport. Euh, euh, alors On peut laisser de côté les termes de nature ou les, les termes d'environnement qui sont très compliqués, parce que chaque terme véhicule un ensemble de connotations. Mais voilà, penser comme un écosystème ou montrer... Euh, un rapport différent à l'écosystème, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement difficile. Oui, c'est... Juste pour, pour prolonger, euh... donc, sur, sur ce que tu viens de, de dire, euh... je pense à un texte qui n'est pas un texte d'imaginaire, mais euh, c'est euh... Aldo Léopold. Euh... Qui a théorisé l'idée de communauté biotique. Et cette idée que l'être humain est une espèce parmi les espèces et que euh, ces espèces se, se comprennent, bon, c'est un peu un système de cercle concentrique, se comprennent dans, euh, dans des totalités, dans des, voilà, dans des communautés. Et euh, c'est vrai que euh, moi, ça me paraîtrait un axe. Euh, euh, intéressant pour la science-fiction euh, puisqu'encore encore une fois c'est vrai que on, euh, le l'ASF est, est, est vraiment l'expression le, euh, bon comme disait Benjamin tout à l'heure hein, c'est vraiment l'expression d'une époque hein, on a euh, euh, voilà il y avait l'art pariétal pour l'homme préhistorique euh, Sophocle pour les Grecs et aujourd'hui dans la société où on a euh, Ray Kurzweil <rire> on a on a la euh, mais ce serait pas mal de trouver euh, de, dans l'ASF l'équivalent de, de ce que fait Léopold avec cette idée de communauté biotique, c'est-à-dire réinscrire l'homme dans, dans la nature et pas simplement prolonger après peut-être que c'est impossible hein, mais bon, peut-être pas simplement prolonger cette euh, euh, euh, comment dire les, les astuces géniales de l'homophabère, je pense à Ada Palmer par exemple euh, là aussi d'ailleurs c'est très bien ce qu'elle fait hein, euh, c'est très très bien, mais bon, on est encore dans ces thématiques de voitures volantes, de, de, voiture volante, de conquêtes spatiales. Bon, ce que disait Audrey tout à l'heure, hein, la terraformation d'autres planètes. Euh, enfin, en fait, je, je m'interroge à voix haute, c'est tout. Puisqu'on doit réfléchir sur l'articulation entre nature et science-fiction, fort modestement, moi j'ai l'impression qu'en euh, qu en fait, il y a encore plein de choses à faire en SF. Plein de choses. C'est-à-dire que euh, et moi j'y arrive pas hein, c'est pas ce que je fais enfin, mais euh, essayer de puisqu'il s'agit vraiment de, de penser euh, un nouveau rapport à la nature essayer de penser autrement que, que comme un ingénieur quoi. Euh, essayer de penser autre chose après c'est très difficile si on écrit un roman ou une nouvelle il faut qu'il euh, qu y ait des ressorts dramatiques il faut qu'il y ait des histoires euh, une histoire à raconter bah oui une histoire Exactement. Si, si, on, si on fait un bouquin de SF sans subjectivité, euh, où, on, où on présente des totalités euh, biotiques et naturelles, ça va être, euh, j'en conviens, ce sera un sacré défi. En tout cas, moi, le bouquin, je le lis, <rire> s'il existe. Ouais, moi aussi, euh... et je serais curieux de savoir le type d'histoire qu'on peut raconter, le type de protagoniste qu'on peut trouver. Euh, ça, ça, ça serait super intéressant à mon avis. Le type d'enjeu aussi moi ce qui, ça, ça m'intéresse aussi beaucoup ce sujet parce que c'est un sujet que je suis en train de traiter actuellement euh, mais avec le fantastique et pas la science-fiction euh, pour un appel à texte euh, qui vient d'être lancé euh, par les éditions du Grimoire euh, et qui s'intitule « Des astres humains » donc en trois mots « des astres humains » mais qu'on peut lire aussi comme on l'entend en deux mots « des astres humains » et euh, et donc bon, je, je vais pas trop en dire euh, non plus, mais euh, c'était aussi ce, ce côté ben, qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce que ça pourrait être un être euh, qui serait euh, qui serait pris entre, c'est-à-dire dans, dans la nature, qui essaierait de choisir entre nature et, et culture, et qui au final euh, se rendrait compte ben, que les deux ensemble, ça peut ça peut le faire sur le même modèle que euh, euh, les aborigènes dans la cinquième tête de, de Cerbère, de Gene Wolf qui sont des animaux mais qui en fait peuvent prendre toutes les formes euh, possibles, y compris celles des humains euh, mais qui restent quand même extrêmement accrochés à leur, à leur euh, première nature animale et donc qui sont un peu entre ces, dans cet entre-deux entre eux, on essaie de les civiliser à, à tout prix quitte à les exterminer et euh, mais il reste quand même euh, profondément ancré dans la nature ce qui fait que l'une des novellas de la cinquième tête de Cerber celle qui est au, au centre et qui parle de, de, du peuple libre ou des aborigènes en fait, comme, on, comme les appellent les colons français euh, qui viennent envahir leur planète euh, qui est en fait extrêmement difficile à lire parce que Gene Wolf a essayé de se mettre dans la tête de ces créatures qui sont capables de voyager entre les règnes et donc qui ne sont pas pris dans cette dichotomie comme nous de euh, couper la nature euh, et la civilisation. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Et finalement, et il y a donc aussi... qui est euh, alors la, la cinquième tête de Cerber, C'est plus science-fiction, mais il y a quand même un côté euh, atmosphère fantastique ou même euh, fantasy, c'est des créatures qui, qui ont des noms de, de peuples, un peu comme dans. Dans, dans, les grands, dans les grands romans de fantasy ou dans, dans « Seigneur des anneaux », des noms de peuplades qui ne sont pas du tout euh, ceux qu'on aurait euh, l'habitude de, de donner. Donc oui, oui en fait, désolé Benjamin, je vous ai interrompu. Non, non il n'y a, a aucun souci, j'allais dire que c'était super intéressant, que j'allais rajouter ça à ma pile à lire. <rire> On peut toujours échanger nos nos références pour partir mmh. pour un été de lecture hein, parce que, ouais. je crois qu'on aura du temps pour lire cet été <rire> ouais, ouais. Ben, moi à la fin de la conférence en tout cas j'ai un, un stand euh, virtuel sur Discord donc je sais que je mettrai les liens, de, enfin, ah, les liens dont j'ai parlé là, là dessus ben, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on ira le voir mmh. mais puisqu'on a parlé du fantastique on peut peut-être continuer euh, sur... Euh, Là-dessus, est-ce que la, la place que la nature a dans le fantastique par rapport à ce qu'on trouve ou pas dans la SF, euh, vous pourriez en parler, surtout vous qui écrivez du fantastique Alors moi, je suis plus fantaisie, j'avoue. Euh, Mais la euh, fantaisie aussi, elle a sa place. Dans, dans... Alors, C'est vrai que dans la fantaisie, euh, ça dépend comment vous l'abordez. Moi, je l'aborde comme une une reconstruction ou un jeu une sorte de de, de, de fantasme d'éléments historiques je pense que ce soit du tout un roman historique etc mais on va retrouver plein d'éléments ou plus ou moins inspirés du passé c'était vrai que les rapports les les gens qui nous ont procédé, précédés notamment les gens avant la révolution industrielle a un rapport à rien voir euh, sans compter les gens qui ne sont pas européens évidemment euh, si vous prenez ce qui se passait Là, la, le, la forêt, par exemple, pour les romans, pour euh, les gens de l'époque médiévale, etc. C'est un rapport qu'on a plus du tout et qui est d'ailleurs assez difficile à comprendre. C'est une sorte d'univers parallèle, parfois, pour eux. Euh, moi, je trouve ça assez fascinant parce que, évidemment, la magie, etc. n'existait pas forcément euh, dans, leur, dans leur mythe. Mais j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup me dire que ça aurait pu être réel. C'est vraiment quelque chose de... et de pousser la logique jusqu'au bout. Voilà. Et puis ils ont des mythologies autour de la nature, qui sont fabuleuses, celle des... des Scandinaves notamment, avec cet arbre, euh, ces différents mondes en strates, euh, ce genre de choses. un peu comme ça mais il faut penser qu'ils avaient très probablement c'était leur quotidien. Et moi, je trouve ça assez, euh... assez fascinant. En fait. euh, donc voilà, pour moi, c'est un terrain de jeu gigantesque, et, euh... et je trouve que c'est un moyen d'exploration. D'ailleurs, juste pour revenir deux secondes à la science-fiction, il y a un truc qui m'a ce que je trouve intéressant, c'est que la science-fiction, c'est aussi un moyen d'explorer la nature. Pas simplement de se poser des questions, mais de la faire apparaître, parce que les gens ne la connaissent pas. Plus, en fait. Et, euh, et alors moi, récemment, j'ai lu le dernier livre qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre de Tchaïkovski, qui s'appelle « Dans la toile du temps ». Il imagine une civilisation à base d'araignées, je m'arrête là, euh, parce qu'il ne faut pas trop voler. Et, euh, et, et j'ai découvert des trucs fabuleux, comme en lisant les fourmis de verder des concepts qui sont mis en plein de, de choses qu'on ne soupçonnerait pas. Euh, et moi, je trouve que c'est un outil d'exploration. Et pour revenir à la fantaisie, c'est aussi un outil d'exploration pour moment pour faire euh, comprendre certaines choses sur des, des mentalités passées ou des pratiques. C'est tout ça, évidemment, avec cette contrainte dont on parlait tout à l'heure avec les qu'il faut raconter une histoire quand même qui tienne le cœur en haleine et ne soit pas simplement un essai. Quoi. Mmh. Sur euh, Pour le fantastique, euh, on, on rejoint aussi cette idée avec la forêt, parce qu'en fantastique, ce qu'il va, qu va falloir voir, c'est déterminer où on se situe. Euh, parce que le fantastique, euh, il se situe à la frontière entre la réalité, c'est-à-dire notre nature bien connue, avec les règles qu'on a déjà euh, eu l'habitude d'explorer, et le monde surnaturel, le monde des marges, qui va beaucoup être figuré à travers la forêt. Et euh, la deuxième chose, c'est que le fantastique, il exploite aussi énormément le registre de la peur. Donc euh, la nature, la forêt, elle va aussi être extrêmement agressive dans les récits fantastiques, qu'elle soit le repère euh, par excellence de la sorcière ou des créatures. Euh, c'est un exemple que tout le monde connaît, Harry Potter et la forêt maudite euh, de Poudlard. On se demande vraiment pourquoi euh, dans une école aussi sécurisée, il y a une forêt aussi dangereuse euh, juste à côté. Mais c'est ça en fait, <rire> basiquement. Euh, que ce soit la nature elle-même qui soit agressive, toujours dans Harry Potter le sol cogneur, mais chez Stephen King on a les hautes herbes, euh, avec, qui vient d'être adapté justement en, en film. Euh, et où on peut voir que quand on s'enfonce dans les champs de hautes herbes, bah, l'espace-temps se modifie complètement jusqu'à nous avaler et nous perdre. Euh, et moi-même, dans ma propre écriture, j'ai exploité la, la nature qui va en fait même envahir l'individu. Euh, C'est la nouvelle euh, manuelle d'anthropologie botanique euh, qui est publiée dans l'anthologie Folie et Absinthe chez Noir d'Absinthe et où j'ai imaginé qu'une euh, femme se réveillait un matin avec euh, un plan d'absinthe qui lui poussait dans le ventre et donc la, la nature qui vient même euh, jusqu'au sein de, de l'être humain, d'abord perçu comme un parasite euh, gênant et à enlever donc un peu comme cette idée de euh, « je suis un être de culture civilisée, je ne veux pas de ce sauvage de cette nature près de moi » et puis qui petit à petit va changer son rapport avec cette plante et ne plus l'avoir comme un parasite mais euh, comme un symbiote, en fait. on va vivre avec, euh, et euh, bah, tout ce que ça peut entraîner de, de complications, de dérives, mais aussi d'avantages en fait, d'avoir euh, cette plante avec elle. Et finalement, en rejoignant un peu ce que disait Stéphane, c'est que, euh, je ne sais plus qui parlait de, de côté prométhéen, mais même dans les littératures de fantaisie ou de fantastique, j'ai l'impression qu'on met l'homme à part ce qui... On sait maintenant, quand même, grâce à la science, que l'homme n'est pas si à part que ça. Qu il fait partie dans tout, mais est compliqué de, de continuer à se réfléchir comme étant à part euh, de la nature, ou contre la nature, ou, euh, ou euh, séparé de la nature, ou en tout, ou pouvant la dominer, ou ce genre de choses. Euh, et c'est vrai qu'il y aurait peut-être un progrès à faire dans la littérature de fantasy ou de pour se penser un peu plus en inclusion, ou essayer de changer de point de vue. Je ne sais pas si c'est possible, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Bah, c'est bien de le tenter en fait. Hein. Euh, moi je pense que l'imagination, on peut pousser jusqu'au bout la, la tentative et les expérimentations. Et ce qui est intéressant avec le fantastique, c'est que la nature va être au prime abord euh, agressive. Mais ensuite, après son voyage donc, dans cette forêt, dans le monde des marges, bah, le personnage va être amené à redéfinir les règles qu'il pensait être celles qui régissaient le monde. Et donc euh, ça va souvent être assez catastrophique et dur et il va vivre ça comme un traumatisme mais parfois ça peut être bénéfique en fait de repenser son rapport au monde après ce choc un peu agressif je sais pas Yannick ou moi je peux prolonger mais de je veux bien les plus parce que je ne suis pas un grand lecteur on n'entend pas très bien Yannick ouais on n'entend pas être... Euh, non, je vais, je, je prends le sceptre de la parole. Alors, cinq voilà, secondes. De temps que on re... okay. que euh, Alors, donc, je, je... oui, le, le, la nature dans le fantastique. Euh, Benjamin, oui, c'est, intéressant. C'est juste, euh, peut-être qu'on aurait dû commencer par là. On est, on n'est pas en prise directe avec la nature. Euh, on, on, euh, c'est toujours une construction, on l'aperçoit à travers des symboles, à travers des récits, à travers des concepts. Euh, c'est vrai. Euh, on n'est on est jamais en prise directe avec la nature. Et donc, la, la science-fiction, mais comme, euh, comme la religion, comme les mythes, comme, ce sont des, des, des, des schèmes, hein, des, des schémas de construction qui nous permettent de la faire parler, de lui donner sens. Ça, c'est intéressant. Et de ce point de vue-là, finalement, le, le, le, le fantastique ou la SF, prolonge ce qu'on fait depuis que, de, de, que l'homme a, a, a la sensation d'être en face de la nature. Bon. Euh, donc ça, ça c'est juste, euh, je, suis, je, trouve, je trouve ça assez intéressant, Alors pour le fantastique plus spécifiquement, je parlais d'Anna de, de, Starobinès tout à l'heure pour son roman euh, Le Vivant, euh, mais elle a, elle a fait aussi un recueil de nouvelles euh, je note. Euh, qui s'intitule qui qui « Je suis la reine ». Il faut lire oui, ça, c'est pour, pour les amateurs de fantastique. Alors là, la nature, c'est le corps. Il y a énormément de nouvelles qui tournent autour de la question du corps, mmh. notre corps. Et là aussi, euh, Benjamin, je te rejoins, c'est intéressant, c'est une exploration de la nature, euh, d'une certaine façon, hein, d'une certaine façon, à travers la, la difformité, la, le la mort, le thème de l'autre, la présence du corps, c'est vraiment intéressant. Donc en fantastique, ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux ajouter sur le, le fantastique ben, le, La euh... communication euh, animal-humain aussi dans, oui, euh, dans euh... le même recueil avec euh, ben, la nouvelle « Je suis la reine » ou euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, la très courte nouvelle au milieu sur un... Un, le narrateur qui accueille une espèce de chose, on ne sait pas trop ce que c'est, dans son frigo, ouais. il l'a fait pousser ouais, et puis vrai. ça envahit tout. Ouais. Alors, mmh. un texte remarquable, ouais. Ouais. absolument, oui. Euh... Oui, non, sinon, le, le... de toute façon, oui, l'exploration de la nature, a... bon, et là, ça peut rejoindre ce qu'on disait de la relation entre SF et nature, de tout l'auteur de tous les autres, lui-même, cest que la, la grande créativité le, le, le, non, qui, euh, qui est possible, qui va, va produire des formes, et va prendre des, des, des, des chemins, des choses totalement inattendues. Donc, euh, bon, on a un champ d'inspiration euh, immense avec, euh, ouais, avec film, la ouais. nature elle-même, finalement. Oui. Ouais. Mais cette idée du corps dans le fantastique, c'est vrai qu'il y a un déf... des, des, des aspect qui peut aller jusqu'à l'épouvante. C'est la nature finalement qui, qui vous envahit, alors que dans la SF, c'est plutôt l'inverse finalement qui se produit. Ça dépend des récits de science-fiction. On fait des mauvaises rencontres avec des natures étrangères. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est le parcours que font les protagonistes pour essayer, euh, alors je pas des livres très axés autour du divertissement ou qui sont très bien mais, mais des livres qui essayent de se dire bon, bah, comment je vais m'adapter à mon nouvel environnement, qui est bien souvent d'ailleurs un environnement un peu fantasmé euh, de, de ce qui nous arrive. Euh, c'est vrai que c'est euh, hyper intéressant de, de, de voir ça. Et, et la littérature, je vais en lire un peu plus du coup, mais euh, moi j'étais resté sur des, des livres assez... Euh, Ancien, assez classique, je pense. Je vais en mettre le jour. On a des talents sur le fantastique pendant le festival, justement, pour voir son renouvellement aussi, sa, mm. sa nouvelle, ses nouvelles thématiques. Yannick, peut-être reprendre la parole. Je ne sais pas si ça marche mieux. Alors, la question que j'essayais de poser tout à l'heure, c'est sur la dimension magique et surnaturelle. Et je me demandais justement si le fait de passer par un prisme magique ne permettait pas de réintroduire une forme de rapport différent avec les éléments euh, naturels. Un des intérêts de la fantaisie ou du, enfin, du fantastique, c'est de, de casser ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect prometteur. Hein. C'est voilà, de réintroduire une forme de rapport euh, moins... Euh, moins du type de l'ingénieur, moins rationnel, moins pensé. Pour le coup, euh, voilà, il y a une autre manière d'appréhender euh, la nature ou ce qui fait l'environnement. Le, et la, la version euh, la plus extrême à laquelle je pensais, c'était aussi Lovecraft. Pour le coup, là, on a une forme de réintroduction euh, par l'horreur de la nature dans son versant euh, complètement immétrisable et qui, pour le coup, revient euh, à dominer, euh, qui potentiellement pourrait dominer les humains. Et euh, la prétention... Euh, dominatrice des humains. Enfin, le, le, la force de Lovecraft, c'est d'inverser, c'est de remettre euh, l'humain dans sa petitesse et de montrer qu'il y a des forces extérieures qui sont capables de... Ah. De On vous écraser. écraser, je pense. Mmh. <rire> oui, ça, même ça me faisait penser à tous les récits autour des, des sorcières, justement, puisque c'est la... celle qui utilise la magie, notamment la magie de, de la nature. Euh... Le, le plus souvent et donc comme, comme on disait le, les autres en fait souvent c'est évoqué sur le registre de la peur puisque euh, comme on est dans cette dichotomie euh, civilisation monde des marges, monde de la forêt ben la, la sorcière est rejetée hors du village toujours dans la forêt, elle fait peur euh, on hésite plus ou moins à la voir on a ce rapport un peu ambigu c'est-à-dire que euh, c'est souvent une guérisseuse donc euh, beaucoup de femmes vont la voir, euh, des airs pour euh, pour la fertilité, pour, euh, pour les maladies. Mais, on a de ce côté, on évite de la remercier ou de trop avoir contact avec elle de peur que cette nature un peu sauvage et étrange qu'on n'arrive pas à maîtriser nous envahisse. Et donc, il y a possibilité dans le fantastique bah, d'avoir les différents points de vue, c'est-à-dire euh, celui extérieur de, de, de, de personnages qui vont essayer d'aller vers la sorcière et de voir à quel point, plutôt qu'un être effrayant, elle peut devenir une protectrice. Euh, C'est le cas dans une nouvelle récemment que, que je viens de lire dans Nuit de Bretagne aux éditions Luciferine euh, sur Naïa la sorcière qui est une, une sorcière bretonne euh, qui a été élevée au rang de protectrice en fait parce qu'elle euh, elle avait ce statut un peu de rebouteuse du, du village et donc plutôt qu'une figure effrayante, elle est devenue une figure protectrice. Ou même les récits qui mettent en scène la sorcière, qui, la, qui, qui prennent son point de vue et euh, qui voit à quel point elle peut être rejetée pour des raisons euh, aussi futiles que de faire des baumes avec les, les, les herbes, et puis ça, ça dégénère très vite. Euh, voilà, donc, euh, oui, oui, la, ce côté en, en retour à la magie euh, que, la, que la sorcière permet, en fait, pour repenser le rapport à la nature et pour nous. Euh, pour tous ceux qui n'ont pas ce rapport, à essayer de, de le voir autrement. Moi, je trouve que le, quand même, il y, y, y a un travers de la fantaisie. Enfin, c'est pas un travers. Moi, j'aime beaucoup cette littérature, mais mmh. si je prends quelqu'un comme Sanderson, par exemple, je trouve qu'en fait, il reproduit quand même la, ce côté euh, ingénieur ou ingénieur, mécanique de la magie. cest pas la magie on est, dont on est en train de parler. Il est en train d'imaginer des mécanismes qui font penser. Euh, c'est rationnel, c'est explicable. Et la magie devient, en fait, une super arme ou un super truc. Et. Euh, et je trouve qu'effectivement, l'irrationnel d'un Lovecraft, c'est lié au personnage, je pense, euh, c'est intéressant. Et je pense qu'on ne tisse pas assez dans la fantaisie son côté euh, anti-scientifique, finalement, ou euh, à côté, ou en marge, ou, euh, et qui permettrait peut-être d'être peut un vecteur, effectivement pour aller, euh, pour aller euh, découvrir quelque chose à l'extérieur euh, du monde humain, euh, bien organisé, civilisé, etc. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. Euh, c'est une idée que je garde en tête. Merci. Mais en fait, si, si on pourrait se poser comme question aussi, là, en vous écoutant, on a parlé de terraformation, la fantaisie et puis le fantastique, c'est un, une sorte de retour aux sources d'une nature animée, je dirais. Il y a donc beaucoup de cultures actuellement qui, enfin, personnellement, je viens d'un pays où, où les jeans, c'est pas juste des images, hein, c'est vraiment le monde invisible dans lequel on habite, et qui, inter qui interagit avec nous, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en terraformant, on ne fasse pas qu'être ingénieur, replanter des arbres, euh, etc., mais qu'on repeuple, qu'on anime cette nature qui est, bah, je ne sais pas, euh, titan, euh, euh, les astéroïdes, euh, Mars... On a euh, roman, ça, quand même. Ça peut être une idée trop de... bon. Je ne sais pas si vous... On pourrait terminer sur, sur ça, si vous avez une idée comme ça pour... Bah, moi, oui, de, de mon côté, euh, ça me fait penser au voyage que j'ai fait du côté du fantastique japonais, euh, qui n'est pas du tout le même que le fantastique français, euh, parce que j'ai eu l'occasion aux éditions Luciferine de publier une nouvelle dans l'anthologie Démons Japonais, et donc le principe c'était de reprendre une créature du folklore japonais, donc un yokai, et de le mettre en scène dans une histoire originale, euh, à la fois pour faire découvrir ce folklore, et puis aussi pour euh, euh, bah, voir ce que pouvait donner la, la confrontation de nos, de nos deux univers. Et c'est vrai que les japonais ont ce rapport euh, avec la, la nature, et notamment le, le, le côté animiste qu'ils ont de, de cette vision de la nature, qui est peuplée d'esprit, tout, tout objet, tout, tout arbre, euh, n'importe quelle pierre, est doté d'un esprit, et donc il y a ces créatures qui vivent en fait euh, avec eux. Et donc, dans les, dans les nouvelles, bah, dès qu'on part, qu part dans la nature, se promener en forêt, on a le risque bah, d'en croiser une, et ce n'est pas forcément quelque chose de maléfique. Euh, bon, ça, ça peut l'être, hein, parce qu'il y a beaucoup de démons, en fait, des histoires d'enlèvement, de disparition mystérieuse. Euh, mais il euh, y a aussi des, des, des yokai plus facétieux comme les, les tanuki, qui sont des, des espèces de, de petits blaireaux qui peuvent euh, se transformer en n'importe quoi et qui jouent des tours aux humains et, et donc quelque chose de, de, de plus amusant. Donc, euh, oui, il y, y a ce rapport beaucoup plus proche de, de la nature et euh, qui donne un fantastique peut-être plus, plus trouble avec euh, vraiment, le, euh, comme je disais, ce registre de la peur qui s'incarne dans des petits détails comme des, des, des brins d'herbe, une tasse qui va être ébréchée, quelque chose de très très minimaliste. Benjamin, non Non, mais alors, moi j'aime euh, <coughs> beaucoup les yoga. Je ah. suis assez d'accord, il y a un rapport, c'est ce qu'on se disait, il y, y a plein de, de cultures humaines. C'est vrai que la science-fiction est quand même très européenne, bien qu'il y ait par exemple des avancées ailleurs ouais. avec la science-fiction chinoise ou africaine au sens large, qui ne veut pas dire grand-chose, on dirait nigérian oui. Et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait aussi aller pêcher là-bas de nouvelles idées pour, pour nos histoires, euh, ou essayer, un peu comme les ethnologues hein, finalement, euh, d'essayer de s'imprégner d'autres rapports à la nature, d'autres manières de faire ou euh, de raconter des récits autour de la nature. Euh, même si c'est ouais. très intéressant de porter ses propres... Euh, ses propres idées. Euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que dans mes livres, j'essaye de le faire notamment dans les mystères de pioche, parce que fondamentalement, euh, bah, je vais pêcher à droite à bouche, mais, euh, mais c'est un point de vue intéressant et c'est vrai que les Japonais pour en connaître ça C'est assez marrant, ils sont assez artistes, mais vraiment au sens du terme, c'est assez curieux pour nous d'ailleurs. Oui, voilà. Je voulais donner la parole à Stéphane ouais. parce qu'on est en train de, ouais. de boucler la... Non, mais je faudrait terminer. Enfin, là, là, tu sais. ah, je, je disais, ma nouvelle s'appelle la, la pêche à la carte et il est vraiment question justement de, de, de pêcher un poisson, euh, un poisson esprit, justement, puisqu'il y a une croyance selon laquelle le, ce type de poisson qui aurait un trait blanc sur le, sur le dos et qui serait juste euh, tout seul dans une mare, euh, ben, serait un poisson euh, serait des esprits. En fait, qui se serait réincarné en poisson. Et euh, les personnages de la nouvelle cherchent à le pêcher. Et il y a un côté justement transgressif, en fait, puisque euh, ce qu'il pêche, ce n'est pas juste euh, un animal qui, qui, qui souhaite manger, c'est un esprit. En fait. Donc il y a, y a ce côté, le sortir de, de son milieu. Et dans la nouvelle, il y a ce trouble de est-ce que c'est une transgression est-ce qu'ils sont à la fin punis pour ça ou euh, au final est-ce que c'était qu'un qu immense délire. Et euh, j'ai joué justement sur ce côté trouble du fantastique japonais que, que j'aime beaucoup parce qu'on n'a pas du tout cette atmosphère-là. Euh, le, le fantastique est très atmosphérique au Japon euh, et très différent de, euh, de ce qu'on peut avoir en Occident. Yannick peut-être pour euh, clôturer notre mmh. réunion <rire> Notre rencontre, oui, enfin, on peut terminer peut avec peut-être faire euh, la boucle. Euh, les dernières discussions qu'on avait me faisaient penser à un roman euh, qui s'appelle Ventus de Karl Schroeder. Pour le coup, on a une forme de, de mise en scène et de métaphorisation de l'affrontement entre euh, la rationalité technicienne et des humains, puisque le roman décrit une tentative de faire information également mais sauf que cette terraformation va être confrontée à des forces naturelles de la planète en question, celle des vents en l'occurrence, et là pour le coup on a un mélange entre le, le côté hyper technique d'utilisation qui arrive avec sa prétention transformatrice, et puis une forme de résistance de l'environnement local qui pour le coup a un côté magique, et le roman est une, avec ses défauts, hein, il a quelques défauts, le roman, mais il est une belle mise en scène de, cette, de, de la discussion qu'on a eu voilà, sur euh, les, les formes de résistance que peut la nature euh, face aux, aux incursions humaines qui euh, sont fortement transformatrices, comme on sait. Voilà, bah, on a terminé. On n'a pas eu trop de problèmes techniques. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent. Donc, il y en a, il y a Audrey, vous avez un, un salon sur Discord. Euh, oui, euh, sur te... Discord. Donc, oui, sur le Discord. Oui, sur le Discord de Nice Fiction, en fait, euh, il y a il euh, ben y, y a un stand en fait virtuel à, à mon nom où on peut euh, alors je suis la seule à pouvoir poster dans le channel information mais si vous souhaitez il y a le channel discussion où tout le monde peut interagir oui, et poster donc D'accord, mm -hmm. bah ça permet de continuer sur la littérature. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on se reverra en vrai à Nice l'année prochaine. Est carrément. <rire> oui, mais carrément. Oui, je, je, je, je l'espère au aussi. <rire> et puis, ouais, bah, je vous dis au revoir et puis bonne continuation sur le festival. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci, merci beaucoup. Au revoir Merci.